Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors là j'ai mis mon anorak et puis mon, mon parapluie parce que on va parler du déluge. Donc le déluge, comment ça se passe chez, chez notre beau vieil Ovid Le déluge, en fait, Jupiter donc décide de faire pleuvoir énormément d'eau sur Terre et il demande à son frère... Donc, Poséidon, dans la, dans la mythologie grecque, Neptune, dans la mythologie romaine, il demande de, de faire euh, monter les rivières, de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'eau de, euh, qui arrive sur Terre, donc la, la mer qui monte, des tsunamis, etc., pour vraiment couler tout le monde entier. Donc, tout est submergé, la, la mer ensevelit, ensevelit tout, enfin, la mer recouvre tout, y compris les montagnes, sauf une montagne qui était, qui était en dehors de ça, qui est le mont Parnasse, il y a juste le sommet, qui, euh, qui, qui jaillit et qui est euh, en sécurité. Et donc sur ce mont Parnasse, il y a un couple qui s'appelle Deucalion et Pyra qui accostent. Alors ces deux-là, ce sont des, des cousins, mais ils sont aussi en couple. C'est-à-dire que Deucalion c'est le fils de Prométhée, Pyra c'est la fille d'Épiméthée, et ces deux-là sont donc en couple ensemble. Et bah tout le monde meurt hein, sauf eux qui restent là. Alors ils sont très très pieux, c'est des gens très très bons, très très gentils. Donc Jupiter décide de les épargner. Et puis une fois que tout le monde est en se couler, donc Jupiter décide d'arrêter la pluie, Neptune arrête de faire couler l'eau et petit à petit ça reprend, la mer reprend son l'endroit où elle était. Et, et donc de Calion et Pyra, ils sont un peu un peu décontenancés parce que n'y a plus rien quoi. Et ils se disent mais comment on va faire Il y a plus de, on n'est plus, on n'est plus que tous les deux. On peut très bien essayer de faire des enfants, mais je, je veux dire on n'est que tous les deux. Et puis là ils tombent sur un, un temple. Donc ils vont dans ce temple et puis ils prient la, la déesse. Ils sont voilà, ils sont très très pieux. Et, et les, là ils reçoivent un, une prophétie qui leur demande d'enterrer les os de leur euh, grande mère pour donc leur grande mère, leur maman, hein, pour euh, que les hommes re, euh, reparaissent. Alors là, Pira, elle dit à Decalion, non mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Euh, je veux dire, c'est pas respectueux pour nos parents, pour nos grands-parents. On peut pas se permettre de faire ça. Decalion, il, ré, il réfléchit et dit, ah, tu as raison, la déce, elle a pas pu nous dire ça. À mon avis, ce qu'elle a dit, c'est que qu'on doit prendre les eaux de la de la terre. C'est Puisque c'est elle, notre grande mère, en fait, c'est la terre. Donc, on prend les eaux de la terre. Et les eaux de la terre, c'est les cailloux. Donc, ils prennent les cailloux, ils les mettent... Euh, par terre, et eux ils avancent au fur et à mesure, ils, ils jettent les cailloux derrière eux, et puis, qu'arrive-t-il Et eh ben les cailloux d'un seul coup se transforment en humains. Et oui, des nouveaux humains apparaissent. Donc ça c'est super, voilà, les humains sont, sont de retour. Alors pour ce qui concerne des animaux, ils, ils apparaissent spontanément de la terre, c'est la terre elle-même qui les refabrique grâce au, au soleil et puis à la gadoue qui, qui restait. Et notamment il y a un énorme, donc tous les animaux arrivent sauf il y a un énorme monstre qui apparaît aussi, c'est Python le, le, le, le python et ils sont bien embêtés donc est, il est vraiment très dangereux mais heureusement Apollon, le dieu Apollon, réussit à vaincre ce python en lui envoyant des flèches et depuis il a mis en place une fête en son honneur qui s'appelle la fête les fêtes Pythiques, dans lequel on, on célèbre par des, des, exploits, des exploits sportifs et des exploits aussi artistiques on célèbre euh, Apollon. Voilà c'est tout pour moi j'espère que cette histoire vous a plu et puis on se retrouve demain pour euh, bah, la suite on va parler d'Apollon, à bientôt